La CGT, dans cette période de crise que nous vivons, elle estime que c'est le moment de faire des choix et de faire des choix de rupture. Donc, C'est la raison pour laquelle nous ne reconnaissons absolument pas nous dans une logique de plan de relance tel que le gouvernement l'a engagé et que donc nous sommes porteurs d'un plan de rupture. Donc, C'est dans ce cadre que s'inscrit cette nouvelle phase de la campagne 32 heures que la CGT avait engagée il y a quelques années, car nous pensons que le contexte il est propice à reposer la question du temps de travail. Alors l'occasion de repartir de, de quelques réalités. La première, c'est de dire qu'il y a une tendance historique euh, vérifiée euh, depuis euh, des décennies euh, de baisse euh, régulière euh, du temps de travail. Et Donc, ça, c'est un progrès, euh, nous pensons qu'il faut... Euh, continuer dans le même sens. Et en fait, la période actuelle que nous vivons depuis maintenant quelques années de stagnation du temps de travail, voire même de légère augmentation dans un certain nombre de secteurs, c'est en fait une période qui est intruse. Et en fait, si l'on regarde les choses à froid, il n'y a en fait aucune raison objective de voir à nouveau stagner, voire augmenter le temps de travail, bien au contraire. Le deuxième aspect qu'il faut souligner, c'est qu'en fait, le véritable débat, c'est n'est pas euh, est-ce qu'il faut une réduction du temps de travail, mais quelle réduction du temps de travail Parce qu'en fait, si on regarde bien les réalités, et la crise actuelle ne fait que, que les accentuer. On a coexistence d'un chômage de masse qui, probablement, va augmenter fortement avec euh, les plans sociaux. On a euh, un phénomène de temps partiel, en particulier dans le salariat féminin, qui est euh, absolument massif. Et dans le même temps, on a un volume d'heures supplémentaires effectuées dans un certain nombre de secteurs qui est lui aussi absolument stratosphérique. Et donc, ça, ça constitue bien une forme de partage inégal et de réduction du temps de travail autoritaire en fait à la main du patronat et puis du gouvernement s'agissant du secteur public. Et nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut organiser autrement cette réduction du temps de travail, organisée par la loi, avec des obligations fortes pour les employeurs et euh, aussi de nouveaux moyens, de nouveaux droits pour les salariés. D'abord, je crois qu'il y a un élément euh, important à souligner, c'est que cette affaire de, de la réduction du temps de travail, ce n'est pas du tout une lubie de la CGT et euh, ce n'est pas non plus une lubie française. Il y a, il y a actuellement euh, de plus en plus de, de réflexions, d'expériences, euh, de débats euh, en France et dans le monde. Tout récemment, le gouvernement espagnol a a décidé d'organiser une expérience sur plus de 200 entreprises de passage à 32 heures avec maintien des salaires, euh, il faut le souligner, Donc, on n'est vraiment pas sur un sujet euh, ni de la CGT seule, ni un sujet euh, franco-français. Nous, ce que nous observons là, par exemple, euh, aujourd'hui, c'est qu'on verse des dizaines de milliards et même des centaines de milliards au patronat, à travers notamment euh, le temps partiel, pour euh, maintenir euh, les emplois, mais sans réelle obligation. Et, et aujourd'hui, il y a une partie de ces sommes qui part euh, à la spéculation euh, boursière et qui vient continuer d'alimenter la, la machine euh, infernale. Nous, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que par exemple, ces sommes colossales, elles pourraient être utilisées pour financer une nouvelle phase de réduction du temps de travail, baisser le temps de travail à 32 heures, garantir le niveau des salaires et même augmenter les salaires. Parce qu'il y a un sujet qui est peu abordé, c'est que par exemple, si on regarde l'augmentation absolument exponentielle sur ces dernières années des heures supplémentaires, les salariés ne font pas des heures supplémentaires pour faire des heures supplémentaires. Ils font des heures supplémentaires parce que leur salaire n'est pas suffisant sauf que quand on fait des heures supplémentaires, eh bien, on répond aussi à des besoins. C'est le cas par exemple dans le secteur public ou à l'hôpital et que si les choses étaient organisées autrement, si le temps de travail était réduit, si les salaires étaient d'un niveau suffisant pour que les salariés, les agents publics n'aient pas effectué des heures supplémentaires, eh bien, ça permettrait par exemple de créer de, de nouveaux emplois, et ça permettra à tout le monde de travailler dans de bien meilleures conditions. Donc la question aujourd'hui n'est pas est-ce qu'on peut financer une, une réduction du temps de travail, on peut la financer et que donc on est bien sur une question de choix politique installer l'idée aujourd'hui que ça finirait par handicaper l'économie, voire même que ça ferait s'écrouler l'économie. Il y a exactement les mêmes arguments de la part du patronat au début du XXe siècle. On a eu exactement les mêmes arguments au moment des 35 heures. Or, tout ça ne s'est jamais vérifié. Je dirais même, au contraire, aujourd'hui, utiliser l'argent public d'une autre manière, pour réduire le temps de travail de manière organisée, c'est utiliser l'argent public de manière beaucoup plus efficace. Si on compare par exemple le coût du CICE au coût du passage aux 35 heures, on s'aperçoit que pour un coût deux fois moins élevé à l'époque des 35 heures, donc un coût deux fois moins élevé que ce qu'on consacre aujourd'hui tous les ans au CICE, on a créé trois fois plus d'emplois que les emplois censément maintenus ou créés par le CICE. Donc le réel frein, il est vraiment dans les têtes, et le réel frein, il est vraiment politique. Et donc, l'objet de la campagne de la CGT aujourd'hui, d'abord, c'est de remettre cette question dans le débat, et évidemment, on a aussi dans le viseur le débat qui se profile des élections présidentielles et législatives, et donc, nous, on souhaite aussi nourrir le débat citoyen avec des propositions de progrès, et plus largement, on souhaite pouvoir débattre avec nos camarades et plus largement avec les salariés sur les vertus et la faisabilité aujourd'hui d'une nouvelle phase de réduction du temps de travail.